Déjà un an qu'on est ensemble. Ça méritait bien des vacances de rêve, ça. Quand j'y repense, je suis allée par hasard, moi, dans cette soirée mythique. Surtout que la danse, c'est quand même pas mon point fort. Au moins, on était deux à danser comme des pieds. C'est sûr que là, on s'est bien trouvés, je crois. Et puis, il y a eu ce baiser. Alors, ce baiser, c'est bien simple. Depuis, j'ai tout le temps envie de l'embrasser. Avec les soirées mythiques, vous allez bousculer vos habitudes. Téléchargez mythique.